Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Fast One Alors vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais Fast One fait partie de la crew OLS. Ils font de la musique. Et en fait, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment on apprend à faire une vidange à un charpentier. Et croyez-moi, c'est pas si simple. Alors tout d'abord, il nous faut un bac pour pouvoir récupérer l'huile usagée, des outils, des chandelles, un cric, alors on peut utiliser le cric de la voiture, il euh, n'y a pas de problème, et ensuite, de quoi nettoyer bien sûr, histoire de ne pas faire ça salement, euh, donc des gants pour se protéger, de l'huile, le filtre à huile, un joint neuf, et encore d'autres outils, sans oublier donc une 106, et un charpentier Le mec a foutu le bordel devant. Tu nous montes le bouchon pour mettre l'huile Il est là. La jauge est à l'huile. Elle est là. Bon elle a une petite sale gueule mais. Bon elle est moche Voilà. Et après donc, le filtre à huile. Et il est caché. C'est le truc bleu au fond là-bas. Ça, ça, ça, Coupé, couper. Ça. <coughs> D'accord. Là, tu vois ça, ça va. C'est donné... ça. Comme papa, la maman. La gober. Comment on l'enlève Non, non, non. Le charpentier qui pompe. Pardon. T'as qu'à dire que c'est le bordel aussi dans le garage. Le bordel dans ton garage. Donc là, pour ne pas se faire écraser, il faut mettre une chandelle. Voilà. Alors je t'invite à la mettre à un endroit où ça ne plie pas. Alors, tu vois, il y a un truc là-bas, un truc un peu arrondi, là, au fond, là. Ah mais non, ça, c'est pas ça Pardon Voilà, la... bah, je crois que tu y es, là. Ouais. Euh, d'accord. Après, tu la soulèves et normalement, elle se... Par exemple, j'avais très dans l'autre sens pour avoir la poignée vers toi, ça serait bien. Voilà, ça, c'est pour déverrouiller, en fait. D'accord. Tu veux déverrouiller, voilà. Et après, là, tu... Non, non, dans l'autre sens... Enfin, encore, encore, de tour. Continue à tourner. Continue... Non, mais là, le truc, la chandelle, bordel Ah oui, d'accord. <rire> voilà. <rire> bah, le charpentier la mécanique, euh... Ah tu dois de toucher au levier, le levier c'est juste pour déverrouiller. Voilà. Et là je peux. Et là, non. Ah, ah, ah porc, On a perdu la caméra quoi <rire> Surtout c'est juste un téléphone portable. Ya, ya. Donc ya. là normalement tu poses dessus, en douceur. Alors quand comment Tu sors le truc, le, le grand manche et tu le mets dans le petit bétonio là, hop En douceur, parce que ça part vite. Voilà, parfait. Donc là tu peux libérer. hop je vous ai épargné l'autre côté quand même. Les petits bouchons. La petite... Tu vas oh. tirer un petit poil, non Pas autant, pas autant, pas autant. De toute façon, on s'en tu te laisses comme ça, voilà. Et après. Pas du dessus. Et après, faut Je, vous... je vous montre le bac. La clé. Du chiffon de la clé. Les petits bouchons Tu le vois Ouais... Il est joli Un peu comme le carter de la suture Ouais, vas-y euh, Pour débloquer, t'es pas obligé d'avoir le... Le bac dessous, c'est c'est. Euh... Ouais. Alors là, vas-y Moulo et fais... la Attends, bouge pas euh, Essaye de, de, de décaler le bac euh... J'ai déjà routé d'ajuster c'est la précision là, parce que là quand ça va partir ça va partir donc voilà toujours pareil tu vois donc doucement et tu vas voir très très doucement hein, vraiment parce que tu prends de deux, 2-3 deux, doigts hein, et quand tu sens que ça qu'il part en, en sucette tu t'arrêtes et tu sors d'un coup pour te mettre ta main au frais. Prends toi le papier aussi dans l'autre main parce que ça risque d'être un peu rock and roll Je vais te secouer pour savoir, je hein. te tu vas vite le sentir, voilà, oh, pas mal, joli, mmh. t'as la belle huile, elle est un peu noire quand même ton huile, Et voilà. alors là je te disais d'avoir un sur euh, donc là on voit qu'il y a un joint sur ton petit cochon. Ouais. voilà, celui-là qu'on va changer. Donc faut pas oublier ouais, d'en de, prévoir un pour pouvoir le changer. Parce qu'il y en a très très peu qui sont réutilisables. Euh, surtout sur la française. Voilà. voilà. Non, on les tout seul. Alors ce petit joint c'est du cuivre. Ça vaut vachement de thunes. Alors que là c'est de la merde. C'est du métal, 4 euros pourri. Le kilo. métal pourri avec du ouais, cancer. Pardon. Ah, attends, attends. C'était si costaud, tu peux peut-être des fois le faire venir. Non. Il vient pas avec les deux mains. Non, c'est bon, je ne prends pas le tu t'es pas assez costaud. Je sais pas de mettre le flash dans la gueule, mais c'est pas toujours facile, hein. Tu m'en voudras pas. Alors ouais, il faut bien le passer autour. Tu peux le prendre de là, non Oui, oui, c'est parfait. Il faut prendre au cul, ouais, c'est. Euh... C'est Voilà. C'est conçu pour.. Euh... Non, tu débloques à la clé et après, normalement, ça doit venir à la main. Oh non, il y a une marque à peine. Non, non! Non, il y a aussi. Ah, non, non. Yes. Voilà, bon, ben. On va voir ça. Donc là, normalement, vas-y, Molo, parce que ça va couler! Oh oui! Non, je te conseille de laisser goûter comme ça, quand même, un petit peu, parce que. Tu vas peut-être ouvrir un poil plus, mais. Après, ça fait un peu la chute du Niagara, donc c'est pas tip top. Faut savoir que suivant à quel moment tu desserres le filtre à huile, tu peux te retrouver à avoir euh, euh, le... enfin, une plus grosse sortie par le bouchon aussi. Ouais, donc ouais, non, euh, la studio comme ça s'était pas mal vidé. Ça continue un goutte à goutte, de pépère, mais voilà. Et non, plus, heureusement que c'est bien épais le, le carter d'huile, c'est bien épais. Heureusement <rire> qu'il est épais quoi! <rire> non mais je déconseille! <rire> non mais ouais, après faut voir, c'est pas épais en fait, c'est juste une tôle euh, qui est formée, qui doit faire euh, 2-3 mm d'épaisseur, même pas, euh, on le voit là sur la tranche, ça va faire 1 un, un, un mm max, un peu plus quand même. 1,5, pas plus franchement. Tu le vois sur la tranche là où c'est recourbé à côté des vis? En fait, c'est juste un putain de bac, euh, de bac qui se déforme. Euh, J'ai de la voilà. chance de pas le crever quoi! Ouais, il vaut mieux pas trop taper le bas parce que c'est à la crépine qui aspire l'huile pour la pompe à huile et si jamais tu colles le carter contre la crépine ben ça aspire plus vraiment l'huile et du coup tu n'as plus de moteur et puis du coup tu casses le moteur donc c'est pour ça qu'il faut m'éviter bon, des petits chocs comme ça ça va mais si tu mets une grand pète dedans même si là où tu roules encore tu intérêt à, à, à au moins le démonter pour le détordre ou le changer si jamais il est trop niqué voilà. après l'échappement même si tu réduis un peu sur une 106 un litre, euh... <rire> Euh, non, faut, faut pas qu'il soit embouti, mais euh, il est déjà formé un peu, quoi, Tu vois, il y a, il y a, un, il y a un plat d'endroit. Mmh. et après toi t'as prolongé le plat. Ouais, moi je, je trouvais pas assez. plat. Je sais pas si on arrive à le voir là. Ouais. Il y a un plat qui est euh, d'origine, et l'autre qui est un peu moins d'origine. Ça c'est le portail. Et qui est un peu moins plat aussi. C'est le seul du portail ça, il <rire> était meurtrier celui-là. Ah ben c'est ça, on vit dans le luxe avec des portails, avec des arrêts de portail. Mmh. T'as qu'à mettre un rideau devant chez toi bordel <rire> <rire> Un peu pour lui. Ouais tu peux y aller un peu plus. C'est vrai que si on, si on attendait je pense qu'on est un peu pour la nuit. Alors là pareil même si tu même si ça arrête de couler, il faut savoir que le filtre il y a encore pas mal d'huile dedans. Donc je t'invite au moment où tu le sortiras, quand tu te sentiras prêt à le faire, mm -hmm. à le mettre le plus vite possible avec euh, ce, que tu, non, ce que tu tiens dans la main vers le bas quoi. Voilà, hein, le parti troué tu la mets vers le haut, sans que ça coule pas trop, et après tu le vides dans le bac, quoi. Mais ouais, c'est pas toujours facile, j'avoue, parce que t'es un peu euh, allongé à la tête à l'envers, mais... Après voilà, c'est comme, comme tu le sens. Que euh, tu te rends compte qu'en tournant, ça, ça coule pas trop, si t voilà. voilà. Qu'est-ce que je disais, hein, monsieur Merde. Voilà, pose-le, pose-le, pose-le. Il n'y aura pas plus loin vas non, euh, t'as le papier pour t'essuyer les mains ouais, Voilà, sinon tu vas en foutre partout hein Ta voiture, je m'en fous mes parents, mes outils, non Je <rire> t'écoute Non mais c'est que c'est, voilà Donc là, voilà L'endroit où se met les filtres à la huile À huile C'est un peu moche, hein, ça coule en plus un truc bizarre là, oh, tout visqueux Non, j'arrête non, non, on va taguer là-bas, non, non Non, non C'est du nettoyant frein. Ça fait des trous dans la couche de zone. Euh. Eh oh, hein? Ta voiture aussi, alors s'il te plaît. Alors. On va essayer de nettoyer un peu tout ce caca. Alors voilà, l'idée c'est de passer un petit coup. Euh... Voilà, qu'il n'y ait pas de poussière, de saloperie. Que ça, soit, que ça brille un peu, que ça brille. Après le filetage, on s'en fout un peu, c'est plus la, la portée du joint. Après, c'est bon, le moyen de merde. Ouais, c'est nickel. nickel. On voit l'expert, t'as vu La gueule de l'expert. C'est bon Allez. Donc là, il faut prendre le fil. On récupère un peu d'huile Voilà, du bout du doigt, on touille un petit peu et après on applique. Comme oui, euh... donc faut il faut qu'il y ait un petit film, film qui soit super joli, que ça brille un petit peu là aussi. Voilà, c'est bon, et après on le visse. Oui, Alors, un peu les doigts. Si tu... oui, oui, aussi. Si tu veux montrer le filtre de seconde s'il te plaît, en fait, euh, non, dans l'autre sens, ça serait bien. Voilà, en fait, donc là il y a deux avec une flèche, et tu fais tourner dans ce sens là, s'il te plaît. Fais tourner le fil dans l'autre sens plutôt. Voilà. Après, vas-y tourne, tourne, tourne, tourne, tourne. Il y a un. Vas-y tourne. Il y a quatre. Oh merde. Ouais, c'est voilà. dans le même sens qu'il faut faire tourner. 2, 1, voilà. avais raison, c'est dans le sens tu faisais tourner. Euh, c'est moi que je suis con, mais euh, voilà. j'avoue, j'avoue. Mais à ah, coule pas. Euh, en fait, euh, tu faut le, le... vas-y, tu le vis jusqu'à ce qu'il, jusqu'à ce qu tourne plus sans forcer, hein Donc, Tu vois, tu le mets, tu, tu, fais prendre tranquillement, douceur. Tu fais tourner pour qu'il, vienne plaquer, euh, voilà. Là, tu peux y aller, une fois qu'il a pris, il tombera pas. Voilà. Tu. Là, hop, et dès qu'il s'arrête. Hop, top. Il n'en force pas. Là, tu as un repère en face de ta gueule. 4. Voilà, il faut faire 3 quarts de tour. C'est-à-dire 4, après il y a 1, 2 et 3. Donc tu vois, il faut que tu arrives à avoir le 3 devant ta gueule. Donc moi, j'avais le 3 en face de moi. 4. Bon, en fait. Euh... J'arrive au 2. Mais mais mets-les-y les deux mains, sinon. On finira la pièce. Ouais. Je te lave pas, ça bouge pas. Bon Normalement, ça se fait pas mal à la main. Euh, en fait, tu avais déjà serré un peu au début. C'est pour ça que tu vas pas y arriver à nickel. Mais... Euh, fais pas beaucoup plus, hein. Tu serres à peine, ça, après, ça sert à rien de trop serrer. Messieurs, voilà. T'as as commencé à serrer avant, t'en avais pas rendu compte. Mais normalement, si tu veux, tu le fais juste... Euh, toucher, et euh, le serrage tu le fais après, quoi. Hop hop hop c'est bon. C'est vendu bon Ouais ouais ouais. Parce que ça l'a déjà fait avant, euh, quand je te disais de, de t'arrêter quand ça touchait, avais continué un peu à forcer. Donc là on est bien, bon l'usage de la clé pour serrer normalement est un peu déconseillé, mais euh, bon là on est sûr qu'il partira pas en courant tout seul. N'est-ce pas l'artiste Yes. Bon, ma foi. Les bouchons. les bouchons. Je nettoie un petit peu aussi. Tu prends prendre le chiffon que tu avais Je sais pas où celui-là. C'est celui-là. Donc là en fait l'idée c'est juste tu passes un petit coup. Alors, bouge pas. Tu passes un petit coup vite fait, hein, histoire de, mais c'est pas pareil. Dans tous les cas tu pourras pas faire tout ce que tu veux. Donc là, hop, et tu fous vite fait le bouchon, tu commences à visser, tu plaques pareil, mais sans serrer, tu ne pourras pas serrer à la main en tous les cas. Allez. Alors, allez Normalement avec le fait de le plaquer sans forcer euh, Voilà Ça ne goûtera plus Donc là Je t'invite pour ne pas faire le gros porcasse à faire la même chose Papier, nettoyer un frein Et on astique Alors bouge pas Papa reviens Donc, l'idée c'est d'avoir un truc qui soit quand même pas trop dégueulasse. Tu peux un peu autour, ouais, assez voilà, large. Et... Faut pas qu'il y ait trop de dessous. Parce que bon, ça permet aussi que, de savoir si ça fuit ou pas. puis de partir avec un truc pour voir si il est dégueulasse. Tu sais pas si ça fuit après. Et là, tu serres à la clé. Mais euh, bah, là, déjà, on peut, on peut virer le bac si tu veux. Tu peux le pousser. Euh, pas sur moi, mais. Faut euh, bah, pas de la place. Nickel, beau gosse. Et là, l'idée c'est de serrer. Mais si tu serres trop, tu fumes le, le filetage. Donc. Euh... Faut que ça soit bloqué, ça ne se barre pas, que ça écrase un poil le joint. Voilà. Un poil plus Ben, ouais. ah, T'as une grosse clé, j'avoue, mais. Ouais, ah, c'est bon, c'est bon. Nickel, je voulais juste être sûr que de ne <rire> se barre pas aller non plus. Allez, on se barre de là-dessous. le dépucelé, vas-y, dépucelé. non, mais non, non, non, je ne sais pas comment ça marche, trop euh. ah, mais de suite, monsieur prend des, des accessoires, oh. et ça te déplaît, ça aurait été de là, il faut tirer d'abord, non, non, non, ce qui... voilà, c'est comme les monsieur il y a encore un pucelage à faire sauter, ouais. ça c'est comme les madames, Donc le penche le sur le côté, tu vois ce que je veux dire, pas, prends pas par le bout. Et donc euh, en douceur parce que sinon ça va dégueuler. Comme tu as déjà dû pouvoir le constater par le passé. Donc faut toujours savoir quelle capacité contient le moteur pour pas en foutre trop tonnes. Bon là je peux foutre les 2 litres toi, Oui les 2 litres tu dis pas, tu peux mettre ces 3 litres 25 normalement. Avec le filtre, 20 ou 25 à peu près, donc euh, tu peux mettre, euh, on va mettre 3 litres, et après on va tirer la jauge, pour voir où ça en est. De toute façon, je cherche à pousquer les choses, parce que... <rire> encore ça va, ça ne s'en pas trop trop mal. Il y a des moteurs plus casse-couilles encore. Phase Putain, ça remonte 2012 quoi. <rire> Laisse-toi par là, ouais, parce que je m'en sers des fois pour.. Euh... Je te referai avec plaisir. Merci. Donc là, juste la moitié par contre dessus là. Ouais. Fais de bourrin. de hein. Ne pas, s'énerver Wouhou J'ai la totale. Tu veux que j'essaye bon, Il était ingénieux. T'as vu ça pour un charpentier des fois <rire> Tu vas voir que celui-là va péter aussi. Super Tu veux que j'essaye Vas-y. On échange Non mais tu peux enlever tes gants. Hein. Non <rire> Il enlève ses gants. Suspense. Je vois pas. Je le voyais pas. Ah Je l'ai pas fait au bon endroit. Ah là c'était pas mal, là, je l'ai Attends, je m'envoie Oh, il est mignon Alors, le bouchon que tu as cassé Le deuxième bouchon que tu as cassé Je m'envoie pas ho. oh, oh. On voit que c'est un mécano. Non Ah non Bon j'avoue, c'est pas le bidon de l'année celui-là. Il hein. est un peu chiant. Voilà. Et... Ah, ah t'as ah, dépucelé voilà. un truc. Bon. C'est parti. Bon, il y a des fois où c'est pas toujours aussi drôle que ça voudrait être. Ah, les bidons comme ça, c'est la précision du geste que c'est beau. Par n'oublie pas que c'est que la moitié, tu l'as. Ouais, ouais. Sinon, après, il faut recommencer ce qu'on a fait avant. Et c'est pas drôle. Non, mais tu pas encore la moitié. Oh. Non mais je préfère vérifier c'est vrai que moi un peu plus l'habitude Tu me dis stop au pire Ah non ouais non Par contre là non c'est pas moi qui tiens le bidon je peux pas te dire Je pars pas, recheck un peu habitué Oh non t'as l'argent encore Ah T'as fait la moitié à peu près Donc, Tu refais la même chose, normalement on est bon On un peu Ouais pour que là il n'y a pas de tout à fait à non plus. Vas-y, vas-y. Vas Allez, on doit être bon. Bon, nickel. Donc là, euh, ouais on a mis à peu près dans les 3 litres. Donc, tu le ferme. Tout. Le bouchon sur le couvre-carter. La jauge au fond et là, on va aller voir dans la tuture. Je le fais, hein? Putain, quoi. Je de vais... Un cran suffit pour... Euh, non... oui. Désolé... Autant pour Max... En fait, ouais, le fait de faire tourner, ça permet de remplir le circuit... Fait, le filtre à huile surtout... Tu remplis le filtre à huile et euh, donc voilà... Donc là, il faut essuyer Et normalement, il devrait manquer un quart de litre... Ah hein. oh, oui, enfonce là... Pardon... Plus profond... Euh... ouais... Bah, ben en fait, euh... voilà. c'est un peu casse pompon pour la mise au point là, mais ça brille de partout. Non, mais c'est le flash. Je cherche pas, c'est le flash. Ouais, bon, on s'en fout. Ouais, donc, euh, ouais, il a manque un poil. Euh, normalement, entre le mini-maxi sur cette jauge, tu as un litre et demi. D'accord. Donc, ouais, un quart de litre. C'est ça. Alors, on fonce pas à fond. C'est total en tout cas je qui se barre à chaque fois, c'est un peu con. Euh, pas poser, poser par terre pour voir. Euh, tu peux en faire la même chose. Oh, Normalement. Là, il vaut mieux pas se chier quand même, parce que c'est le genre de truc. Hein. Nickel. Oh, parfait, excuse-moi. Je te laisse. Euh, enfin, on réessuie la jauge, je l'ai retirée. Euh, faut savoir que oui, il y a un certain temps aussi pour ça descendre. Ouais. Donc, Allez, on est parti. On va penser à acheter une jauge un jour. Ouais, très bien ce jeu. Ok. Retourne. Alors, on va peut-être pas très bien là, mais attends. Bouge. Bon, on va pas vraiment bien, mais c'est au max. Et maintenant, il faut faire les niveaux de Et oui, ne pas oublier les niveaux de la bière. Ça euh, ah. une Et bien, euh, sur ces entrefaites, à la tienne, collègue